Eh bien, bonsoir, émission Radar numéro 73 du jeudi 14 février 2019, 14 déjà la mi-février, le temps passe bigrement vite, elle est intitulée « Décédé ». Alors « Décédé » non, pas, pas, pas du tout comme, comme si c'était une émission morte ou disparue, mais pour « Désinformation, corruption, dictature ». Donc, notre émission Radar numéro 42, euh, du jeudi 15 mars 2018, intitulée Légitime défiance, ben elle est toujours portée disparue, comme messieurs Oleg Sentsov et Jamal Khashoggi. Voilà, euh, merci euh, Mohamed Salman Al-Saoud et monsieur Vladimir Poutine. Euh, donc les mouvements nationalistes France Insoumise, Rassemblement National, La République En Marche, et les suicidés de la 5ème République française respecte tous les standards de la communauté Facebook France. Là-dessus, je vais vous parler quand même de notre ami Eric Petetin, que je considère vraiment comme, comme un frangin. Euh, malheureusement, j'étais inquiet déjà depuis plusieurs semaines. Avec une amie commune, on avait essayé de rentrer en contact avec lui. Euh, Parce qu'on n'a pas trop de nouvelles. Voilà, Gigi pensait même par rapport à ce qu'il lui avait dit il y a plus d'un mois qu'il était parti en Italie donc on ne s'inquiétait pas trop et là de... j'avais remarqué que depuis plusieurs semaines il n'intervenait même plus sur sa page Facebook donc j'avais laissé des petits messages en demandant euh, ce que devenait Eric, est-ce que quelqu'un avait des nouvelles et heureusement euh, quelqu'un m'a contacté sur Facebook et j'ai su que Eric malheureusement et eh bien il était euh, il était à nouveau euh, interné donc euh, en, en psychiatrie. En psychiatrie, moi je, je dis en bastillet en psychiatrie à peau. Donc il faut le soutenir moralement. Ça va faire quatre semaines. Donc il, il y est. Euh... Tu connais l'univers de la psychiatrie Enfin, tu.. tu ben, je le, me souviens que tu avais. Le, le, le, les... problème, le problème. Tu l'avais soutenu. Oui, le, le problème quand il de... était euh, ben, euh, il a, il a, dans pour le 94. Moi, pour, pour moi, Eric, euh, déjà n'a rien à faire. Euh, ni en, en, en prison quand il est en prison. Et en psychiatrie. Euh, je, je dirais euh, non plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'atypique, mmh. euh, c'est un militant euh, totalement atypique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui ne peut pas et ne veut pas faire euh, carrière politique parce qu'il euh, vient s'inscrire, je dirais, sur, euh, sur des doléances qui sont euh, d'un intérêt général mondialisé, c'est par rapport à l'environnement, à beaucoup de choses. Alors effectivement, après, euh, il ne correspond pas du tout euh, euh, à ce que la société euh, considère comme un homme politique, alors que dans sa façon de vivre, il vit différemment, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas euh, du fait, lui, il veut des transports gratuits, donc euh, quand il prend les transports en commun il ne paye pas, euh, il veut la légalisation du cannabis, donc bah voilà, il roule son pétard devant les gendarmes et, et les policiers parce qu'il estime qu'on n'a pas à pénaliser le consommateur, mais que effectivement il faudrait peut-être réguler euh, les marchands. J'avais les... trouvé une très bonne description de lui, tu disais qu'il était déjà dans son monde à lui de demain. Oui, il, il est déjà dans le, dans, le, dans le monde de demain, mais là aujourd'hui, on essaie de le, de le chasser du monde d'aujourd'hui, qui est, qui est un monde qui empêche justement l'avenir de naître. Et donc, aujourd'hui, Eric, depuis maintenant quatre semaines, il est en, en HP, et quand je l'ai eu au téléphone, eh bien, j'ai vu que... Et je lui ai demandé, il est, il est, euh, on l'oblige par piqûre à prendre euh, euh, des, des substances euh, psychotropes. Donc moi je demande déjà, je vais vous donner le numéro de téléphone, donc c'est le 05... 59 80 95 87 donc je le réécrirai sous la vidéo Et si vous pouvez lui passer un petit coup de fil alors juste à partir pour de soutien. 16 heures voilà. à partir de 16 heures vous pouvez passer un petit coup de fil vous demandez à parler à monsieur eric Potetin ou un pour euh, lui apporter un soutien voilà donc je vais pas m'étendre plus, plus longtemps mais voilà donc actuellement euh, justement, par rapport à la désinformation, il euh, y a des manifestations qui se préparent. Donc moi, je, je dis très clairement que défendre.. C'est quoi aujourd'hui manifester Quoi Aujourd'hui, c'est quoi manifester Aujourd'hui, qu'est-ce qu que c'est que manifester C'est comme toutes les autres fois. C'est-à-dire, c'est dans l'espace public, de la chose publique, théoriquement. Respublica, euh, des, des, des gens... Euh, pas obligatoirement des citoyens, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ces papiers pour avoir des revendications par rapport aux territoires sur, les, sur, le, sur lesquels on vit, euh, soi-même ou sa famille ou ses proches. Et à partir de là, ben, euh, de donner de la voix pour dire voilà, euh, euh, nous sommes euh, les gens qui appartenons à ces territoires, donc nous, nous voulons avoir notre mot à dire sur leur gestion. Donc, par exemple, ce soir, nous, on s'inscrit dans un mouvement qui est un petit peu continu. Depuis le 1er octobre 2015, on appelle ça un rassemblement parce qu'on est statique, mais on le fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on déclare le tout en préfecture. Oui, mais, mais peu, peu importe. C'est-à-dire que pour moi, euh, théoriquement, la déclaration, elle n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on change la loi en disant qu'il y a une autorisation, et ça c'est très grave, parce que c'est ce même glissement qui fait que moi, je, quand je disais que défendre l'entreprise Mediapart, et militer pour le respect de la liberté d'expression ce sont deux choses extrêmement différentes parce que dans la loi en France il y a ce qu'on appelle le respect de la vie privée donc, une conversation tenue en privé sur, euh, par téléphone ou par courrier, il y a des sanctions euh, fortes euh, pour qui euh, se l'approprient et la diffuse. Et aujourd'hui, voir euh, des journalistes euh, s'offusquer d'une perquisition euh, oui et non, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, la conversation euh, scandaleuse qu'a eu Benalla, euh, euh, on peut en penser ce qu'on en veut, mais par contre... On peut se demander est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le compromat, c'est-à-dire dans, dans ces vidéos euh, et ces enregistrements euh, d'opposants ou de, ou de personnages politiques que, que l'on euh, livre en pâture euh, sur des chaînes publiques ou dans des, ou dans des médias de masse, euh, je dirais euh, euh, de manière ignoble. C'est-à-dire que pour moi, on n'est plus déjà dans le domaine de l'information. On est dans le domaine euh, de l'influence. Et la désinformation, c'est ça. C'est-à-dire, la désinformation, c'est une petite part de la vérité, mais c'est un point de vue. C'est-à-dire, c'est placer cette part de vérité. Et après, aussi, c'est... Euh, c'est aussi des règles éthiques et déontologiques par rapport aux sources de l'information. Moi, j'ai repris une partie des propos de Benalla dans une vidéo que j'ai faite par rapport à la marche pour le deuxième anniversaire de l'assassinat d'Adama Traoré par des gendarmes, donc par des militaires français. Je l'ai pris parce que c'était devenu du domaine public, mais personnellement, euh, donner au public des conversations privées, pour moi, ça dépasse le cadre éthique. Quand il y a eu les micros posés aux canards enchaînés, là c'est complètement différent. L'État s'initie dans un média et vient enregistrer euh, au sein des locaux. Et là, effectivement, il s'agit de la, de la liberté d'expression et même de la liberté tout court. Et donc... Aujourd'hui, réfléchissons bien et évitons ces amalgames entre la défense d'une entreprise qui est dans une dérive euh, par rapport à, à l'éthique euh, et à la déontologie de l'information et la liberté d'expression. C'est pour ça que quand je parlais de Oleg Sensoff et de Jamal Khashoggi, et eh bien là, réellement, oui, ces, ces gens-là... Donc euh, on n'en a plus de nouvelles. On sait, Jamal Khashoggi, on ne retrouvera pas le corps. Mais, mais ces gens-là sont victimes de dictateurs. Donc on est bien dans notre sujet des informations. On dictature. L'information, c'est l'orientation de toutes les dépêches non. données par un média ou pas. Non. L'information inf, réellement, c'est diffuser euh, des, des, de l'information vérifiée. C'est-à-dire. Et après. Il y a une déontologie, c'est-à-dire que euh, si j'obtiens mon information soit par la violence ou par des moyens déloyaux ou illégaux, à partir de là, ça regarde ma conscience. Voilà. Et donc aujourd'hui, je ne veux pas être associé avec des pratiques qui pour moi représentent une dérive déontologique de l'information sous prétexte de défense de liberté d'expression. Voilà, donc après avoir précisé ça. La limite peux... c'est quoi pour toi, euh, liberté d'expression Est-ce qu'il y en a une Alors, non, on, on a senti qu'il y avait des glissements. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il y a le rapport déontologique à l'information. Si moi je pose des micros chez toi et que j'utilise. Non, non, non, que j'utilise cette information, quelle qu'elle soit. Je dis déontologiquement, pour moi, ce n'est plus de l'information. Et aujourd'hui, on voit bien, le, le, le régime de Poutine, qui est un, un, un mariage euh, du, du petit père Noël des peuples entre Staline et Coca-Cola, euh, utilise euh, sciemment des, des ex-méthodes du KGB remises au bout du jour par le FSB, qui consiste à carrément poser des traquenards à des opposants politiques de politique en leur envoyant des prostituées ou autres, à faire des vidéos et après à diffuser ces vidéos sur des grands médias. Et ça, c'est complètement ignoble. Et je ne veux pas qu'on tombe dans cette dérive. Et actuellement, j'estime qu'il y a une déstabilisation et que Mediapart a sa part de responsabilité. Pourquoi Parce que Mediapart, elle défend l'idée du bon chef contre le mauvais chef. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on a un mauvais chef. Alors qu'on est complètement hors du sujet, on est dans de... c'est la constitution, c'est le fait qu'on est dans une dictature constitutionnelle, parce qu'elle permet à un individu de gouverner par, euh, par ordonnance et décret-loi, en passant outre les pseudo-représentants du peuple, c'est-à-dire ceux qui nous, ont trahi le 20, euh, qui nous ont trahi en 2008 par rapport à notre choix référendaire du 29 mai 2005, et ce sont les mêmes qui aujourd'hui veulent nous embringuer avec des, des, des bouffons comme Étienne Chouard qui aujourd'hui appellent à, appelle à voter Asselineau aux prochaines élections européennes, mmh. ces gens-là qui oh, se prétendent anarchistes ou de gauche ou quoi ou qu'est-ce. Et aujourd'hui, il faut justement ouvrir les yeux sur ce que sont les fascistes, cest le fascisme, ça consiste par la violence ou par des influences non euh, acceptables déontologiquement ou même parfois légalement, à influencer euh, les choix euh, du peuple, soit par la peur, soit par la tromperie, donc la désinformation. Et ces désinformations, toutes les désinformations, elles procèdent de ce, de ce genre d'amalgame. Pour ces raisons, il est de notre devoir de mémoire de faire de vitales mises au point au sujet des suicides de messieurs Robert Boulin et Pierre Bérégovoy. Et donc là, on rentre exactement dans le sujet, la désinformation, et on va voir comment on accroche les wagons sur la corruption. 1984, Bertrand Boulin, fils de Robert Boulin, malheureusement Bertrand Boulin, le fils de Robert Boulin, est mort en 2002, euh, nous disait euh, qu'il avait trouvé une note qui, à, à l'entête du ministère du Travail qui date de 1979. Alors, avec quatre chemises strictement confidentielles, avec marqué secret en rouge. Et donc sur cette note, il y a marqué 1. Groupe d'assaut, fonds publics alloués. 2. Elfaquitaine, transaction CER. Donc je vais parler tout à l'heure de l'acronyme CER. 3. Sécurité sociale, détournement. 4, Arabie Saoudite, avions et dons. Donc, alors, voir avec Delsol et Cas. ça c'est une note de, de la main de Robert Boulin, qui a été montré par son fils Bertrand Boulin euh, dans le cadre d'un documentaire en, en 1984. Donc, dossier sur le financement des partis politiques, financement du RPR pour Elf Gabon, Robert Boulin avait carrément dit « Le Grand veut ma peau ». Et il avait dit aussi « J'ai de quoi les faire taire ». Donc... Il parle de qui quand tu parles du Grand enfin, le Grand. Ah bah il parle du Grand. Euh, donc... 1984. Euh, euh, non, là, c'est Robert Boulin. Donc, c'est avant son assassinat en, en 79. 79. Voilà. Donc, on, on va voir que Robert Boulin, il est assassiné le 30 octobre 79. Pierre berré se suicide le 1er mai 1993 et moi j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement étonnant 1979 c'est un pic pétrolier c'est à dire la production mondiale de pétrole brut est passée en 1979 de 66 millions de barils par jour donc 1979 n'oublions pas c'est l'année de la révolution iranienne, avec la fuite du chat le 16 janvier 1979, et à 56 millions de barils par jour en 1983. Donc on voit bien qu'il y a eu un effondrement de la production entre 1979 et 1983. Et le niveau de 1979, on ne va le retrouver qu'en 1993. Et c'est étonnant de voir dans la courbe mondiale de production du pétrole 79 l'assassinat de monsieur Robert Boulin parce que là maintenant il y a un juge d'instruction parce que l'instruction était rouverte en, en 2015 on est en 2019 donc ça va faire presque quatre ans donc il euh, y, a, y a la fille euh, de Robert Boulin d'ailleurs euh, Fabienne Boulin qui poursuit le combat pour essayer de, de tenir justice par rapport à l'assassinat de son père donc euh, on lui a dit que le dossier était perdu, donc que tout le dossier est à refaire, que des pièces étaient scellées manquaient, et donc réellement c'est le procès de la République qu'on qu veut qu'il ne soit jamais fait. Donc aucune reconstitution notamment n'a jamais été faite. Euh, on sait qu'il était retrouvé la, la face en avant euh, flottant... Euh, dans une étendue d'eau alors que euh, le sang était dans le dos ça veut donc dire que le corps a été euh, bougé, donc tout, rien ne correspond il avait le visage tuméfié, enfin après une autopsie qui a été faite euh, on a bien vu qu'il y avait eu des, des traumatismes crâniens, donc il est, voilà donc on sait pour monsieur Robert Boulin que c'est un assassinat euh, et réellement ça va loin parce que euh, Cette nouvelle instruction, qui, qui date donc de décembre 2015, on voit bien qu'elle patine. Rien n'est fait, on ne veut pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas, pas le procès du, de Laurel et Hardy, ni de l'organisation qui aurait commandité l'assassinat de Robert Boulin. C'est le procès de la République. C'est cette République, parce que qu'est-ce que dénonce Robert Boulin De la corruption, groupe d'assaut, fonds publics alloués. Donc on voit bien, effectivement, qu'il y a un grand, un grand groupe d'armement que tout le monde connaît, le groupe d'assaut, qui, qui bénéficie de, de, de beaucoup d'argent public. Et donc c'est du détournement d'argent public Elpha Aquitaine qui plus tard va être racheté par le groupe Total, on va en parler, parce qu'il y a Total en Guyane avec le forage offshore, c'est des transactions. Alors CER, qu'est-ce que c'est C-E-R. Donc on a un acronyme, c'est Compagnie Européenne de Recherche. Donc c'était quatre avions dont un, dont, dont un Boeing, c'était les fameux avions Renifleur. Mais il faut voir que le lubrifiant social de la Fédération française de la métallurgie du MEDEF, c'est à rapprocher d'ELF, parce que ELF, ça signifie « défense et lubrifiant de France ». Donc on voit que cette compagnie a financé le RPR à travers ELF Gabon. Et, en fin de compte, euh, cette affaire des avions renifleurs, ce serait une vaste escroquerie. Il a fallu attendre qu'un scientifique, Jules Horowitz, qui est un physicien au CEA, qui démasque la supercherie des avions renifleurs, mais en fin de compte, ce sont 750 millions de francs d'argent public qui vont s'évaporer. Et la Cour des comptes, fait deux rapports, qui sont confiés à Raymond Barre et l'original est détruit en 1982 par le président de la Cour des comptes. Donc on voit bien que euh, Robert Boulin met le doigt sur d'énormes détournements d'argent public qui vont dans le financement de tous les partis politiques. Euh, il se fait assassiner depuis, alors on, bien sûr on prétend un suicide, euh, depuis rien n'a été fait pour que la vérité... Et on voit bien, 79, on est en 2019. Ouais, c'est donc une affaire d'État. 40 ans, 40 ans. La 5e République, elle a un petit peu plus de 60 ans. Parce qu'en mai 2018, c'était pas le 50e anniversaire de mai 68, c'était le 60e anniversaire de mai 58. Qui est passé un petit peu longtemps. Bah disons, oui, le coup d'État du 13 mai 58 en Algérie et le fait que les peuples algériens et les peuples français ait été euh, mis sous tutelle militaro-industriel euh, par des jantes euh, militaires et d'industriels de l'armement donc on voit bien que cette république comme, comme euh, elle l'a toujours été c'est une construction euh, militaro-industrielle qui a remplacé des oligarchies euh, aristocratiques de noblesse par des oligarchies bourgeoises d'argent. Voilà. Et on va voir qu'il y, y a un point commun avec la dépression qu'a faite euh, Pierre Bérégovoy. Donc, quelle est la déclaration de Pierre Bérégovoy à l'Assemblée nationale le mercredi 8 avril 1992 son discours d'investiture de Premier ministre. Eh bien, je vais vous, je vais vous lire une partie. J'entends vider l'abcès de la corruption. Ah, ça y est, on est... On... J'entends vider l'abcès de la corruption. Toutes les procédures seront conduites à leur terme. Il dit ça devant l'ensemble des pseudo-représentants à l'Assemblée nationale. S'il y a des dossiers qui traînent, Croyez-moi, sur tous les bancs de cette Assemblée, ils ne traîneront plus. Croyez-vous que je prendrais les responsabilités de tels propos devant la représentation nationale que je respecte et devant l'opinion publique si je n'avais pas l'intention de prendre tous les engagements que j'annonce devant vous Alors je vous le demande, les yeux dans les yeux de m'entendre. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Voilà, Pierre Bérégovoy est mort d'avoir menacé la représentation nationale de dénoncer toutes les magouilles de corruption et de détournement d'argent public. Oh, il n'a pas fait long feu en tant que Premier ministre et à peine démissionné, le 1er mai 2000... 1993, il trouve l'arme de service de son garde du corps dans la boîte à gants de son véhicule, un gros calibre. Il se tire une balle dans la tête, qui fait un tout petit trou, qui n'arrache pas la boîte crânienne. Et après, il meurt dans l'hélicoptère qui l'emmène à l'hôpital militaire. Voilà la dépression de Pierre Bérégovois. Donc aucune expertise balistique n'a jamais été faite voilà. et la famille de Pierre Bérégovoy n'a jamais veut, eu accès au se rapport d'autopsie ouais, ouais, <rire> donc on est en droit de, de se dire que la dépression subite de Pierre Bérégovoy euh, est possiblement et certainement une affaire opaque, et possiblement aussi une affaire d'État, liée justement à la corruption. Donc on est dans le fond du problème. Quand des petits blaireaux comme François Ruffin euh, se permettent de dire euh, qu'Emmanuel Macron euh, pourrait représenter une espèce de déchéance de, pour, pour la République... — C'est quoi hein. le rapport avec François Ruffin et Pierre Bérégovin ?— Ah ben bah, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que ben, François Ruffin, il fait partie de la représentation nationale. C'est un homme qui se dit euh, je lutte contre les corrompus, je suis insoumis, moi je suis un révolutionnaire. Il est révolutionnaire, je, je dirais. Il fait que... partie du Parlement, c'est ça Oui, bien sûr. Il fait partie. Il fait partie de tous les collaborateurs de l'unique V République. Il considère que ce système est démocratique, tout simplement parce qu'il est constitutionnel. Ce type-là passe outre le fait que l'Espagne de Franco et le Chili de Pinochet disposaient aussi d'une constitution. Donc, donc ces gens-là, ils sont bien, bien installés dans cette dictature constitutionnelle. Et ce qu'ils veulent faire, c'est devenir calife à la place du calife. Donc on montre le calife Emmanuel Macron et on oublie de parler de la République. Et on oublie de parler de cette République de corrompu. Mais maintenant, je vais aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est Haro sur le Benalla. Haro sur le Benalla. Mais le Benalla, est-ce que est pas, est ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt de quelle forêt tu parles De la forêt des corrompus Oui, puisqu'on le sujet, c'est la corruption. Bah, bien sûr, mm -hmm. bien sûr, quand euh, on dit Macmudoff a filé 300 000 ou des millions d'euros à une boîte euh, dont Benalla euh, euh, serait, euh, serait actionnaire, bah, je veux bien, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en de, de, montrer un pour cacher tous les autres est -ce que, pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de profil bas à la fois du Sénat et des députés Parce que M. Benalla, il est quand même passé devant l'Assemblée, devant les sénateurs, il a été interrogé. Pourquoi est-ce qu'il s'en est sorti sans une égratignure Pourquoi aujourd'hui mon ami Eric Pététain est interné en psychiatrie et Benalla peut, peut faire des affaires avec des mafieux notoires qui sont des prêtes de Vladimir Poutine Voilà les bonnes questions, tout simplement parce que pour moi, il y a une instrumentalisation... Euh, par la corruption, mais en Fédération de Russie, on ne parle pas de corruption. On appelle intéressé, on dit intéressé, on intéresse. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors qu'on a dépassé le pic pétrolier Alors que alors que, eh ben, Total, le groupe Total, va forer au large de la Guyane, un forage profond. Euh, Deep c'était ça, hein, dans le golfe du Mexique, donc c'est pareil. Euh, mais, il, il faut aller un petit peu plus loin, parce que euh, il y a des choses qui ne sont pas acceptables mais pas du tout c'est-à-dire que on est réellement aujourd'hui dans un dans un système de désinformation et d'amnésie pourquoi Alors, au niveau de l'union européenne on parle de lobbying et eh oui, souvent dans les médias, on parle de lobbying. En fédération de Russie, d'intéressement. La corruption mondialisée, intrinsèque à tous les systèmes hiérarchiques, militaro industriels, s'est trouvée des acceptabilités sémantiques locales, voire légales, lorsqu'elle est le fait des oligarchies accaparant les pouvoirs exécutifs, législatifs, sécuritaires, polices et armées et judiciaires. Donc le vol des tribus payés par les populations, donc c'est les impôts, les taxes euh, appartenant au territoire je paye mes impôts, ben, bien eu sûr. Des mais de, je mais de, toute la manière, même. De, de toute manière, tous ceux qui ne font pas partie de l'oligarchie maintenant, ils, ils, ils, vont, ils vont être tondus à la source. Voilà. Euh, par contre, si j'avais une multinationale, Roger Nimo, Compagnie, eh bien je, je ferais de l'optimisation fiscale en allant au Luxembourg et euh, eh ben, je, je serai exonéré à la source. Voilà, donc on voit bien que quand Mohamed Salman al-Saoud achète une, une petite maison à 167 millions d'euros, eh bien il passe par une société luxembourgeoise et il est exonéré de, paye, de payer ses taxes. Donc, les vols des tribus payés par les populations appartenant aux territoires gérés par un système militaro-industriel ne peut se faire légalement qu'avec l'accord des ou du dirigeant du système. C'est-à-dire que moi... Si je suis dans les petits papiers d'Emmanuel Macron, que je monte une société pas vraiment légale, que je commerce avec des mafieux, mais même pas mal même pas mal, parce que j'ai l'accord du dirigeant local du système militaro-industriel. Donc ces systèmes sont hiérarchiques et de type mafieux, comme des matrioshkas. Ah, on dit matrioshki au pluriel en russe. Alors en ouvrant la matrioshka Vladimir Poutine, vous finirez par trouver la matrioshka... Ramzan Kadyrov. On va en parler hein, de Ramzan Kadyrov et de la Tchétchénie. De la même manière qu'en ouvrant la matrioshka Emmanuel Macron, vous finirez par trouver la matrioshka Alexandre Benalla. Voilà. Donc, il faut comprendre, et cette compréhension des dépendances matérielles de tous les complexes militaro-industriels, notamment vis-à-vis -vis de l'énergie, peuvent éclairer de nombreuses et criminelles désinformations géostratégiques. Et donc, c'est là, on a le sujet. Désinformation, corruption, et on en est à la dictature, parce que ces matrioshkas, ces systèmes de matrioshka sont des systèmes mafieux de dictature. Donc la je rencontre... Je deux secondes, oui. on a le bonjour de deux personnes, Brigitte Belay et notre ami Franck Payen. Eh bien, euh, bonjour Franck et bonjour Brigitte, et donc je continue, l'amnésie, la désinformation, la rencontre du 24 mai 2018, tu t'en souviens, le 24 mai 2018 24 mai, c'est 23 jours après que Benalla se permet de frapper euh, des citoyens français par terre. Le mai, on était ensemble. Oui, on était ensemble. Donc euh, 23 jours plus tard, Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils, ils ont une réunion qui portait essentiellement sur un partenariat avec le groupe privé Total et la compagnie Gazprom. Donc, pour rendre l'Arctique... Great again. Eh ben oui On va rendre l'article Grete avec un investissement de 2,5 milliards de dollars pour la liquéfaction du méthane extrait d'une zone où la fonte du permafrost place des populations entières face au péril de l'effondrement de, de leurs habitations, face aux risques sanitaires et sociaux du dégel d'anciennes souches bactériennes et virales et face, accessoirement, au dérèglement climatique... Liés aux activités industrielles anthropiques imposées par des transnationales sans autre foi ni autre loi que celle de tuer les coûts, les cost killers, hein, quoi qu'il en coûte aux populations et aux territoires auxquels elles appartiennent. Donc, actuellement, on est en train d'extraire du méthane de l'Arctique, mais on ouvre, on ouvre une zone de transport et donc. L'inauguration du méthanier brise-glace, Christophe de Margerie, Christophe de Margerie qui, qui est mort à Moscou le 20 octobre 2014, on va en reparler par Vladimir Poutine en juin 2017. C'est incroyable. Mais juin, en juin, ah non, juin 2017, c'était presque un an avant qu'il rencontre Macron. Donc il a inauguré un méthanier brise-glace qui s'appelle le Christophe de Margerie du nom du patron de Total qui est mort à Moscou le 20 octobre 2014. Donc ça préfigurait un mois plus tard l'ouverture de la route maritime du Nord avec une première liaison reliant la Norvège à la Corée du Sud passant par l'Arctique parce que ce méthanier est un méthanier brise-glace. Et donc il faut bien comprendre que le, le, ce qu'on appelle le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, c'est principalement du méthane, et donc il, il est liquéfié à moins 161 degrés Celsius, à la pression atmosphérique. Donc, le, le méthane fait partie des alcanes de formule CNH2N 2, et lui c'est c, est, c est 6H6. Et donc, qu'est-ce qui se passe Comme c'est porté à basse température, moins 161 degrés Celsius, eh bien le métallier brise-glace, ces moteurs, ils tournent pas au gasoil. Ils tournent au méthane parce qu'on est obligé de dégazer sans arrêt, vu que le méthane se réchauffe et c'est ce méthane dégavé qui est envoyé dans le moteur. Donc c'est une espèce de bombe euh, maritime qui permet de transporter euh, du gaz liquéfié et donc Total a amené son expertise sur les usines de liquéfaction et aussi de déliquéfaction, parce qu'une fois qu'il est arrivé à bon port, ce méthane liquide est réchauffé et envoyé dans des conduites sous pression à 70 bars et distribué euh, au final. Donc on voit bien que c'est l'énergie. Et l'énergie, pour la fédération de Russie, qui a des grands gisements de gaz notamment, et de pétrole, le gaz est indexé sur le coût du baril. Donc, la production entre 79 et 93 a chuté avant de remonter et eh bien dans le dans le creux. Dans le creux, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. Pourquoi Parce que le pétrole était à son plus haut, vu rareté, rareté d'un produit, produit cher. Voilà. Et donc aujourd'hui, le pétrole est aux alentours de 100 dollars le baril. Voilà. Et la, produ euh, et la production surtout, elle est arrivée, je crois qu'on est, je je crois qu est euh, sur, sur la production de pétrole... Okay, c'est de ce côté-là. Excusez-moi. Voilà. Aujourd'hui, on a 100 millions de barils par jour et on arrive à des hauts cours. Donc, ce qui fait que, que pourquoi aujourd'hui le, le pétrole est cher, c'est que tout simplement le Venezuela, oh, étrange, et l'Iran baissaient leur production. Étonnant, étonnant. Le Venezuela, Chavez. Russie, mafia, fille de Chavez, riche en milliards de dollars. Euh, Poutine, 200 milliards de dollars. Donc, et eh oui, si on fait baisser la production dans les pays, malgré que l'Arabie saoudite, qui est un État américain, hein, qui gère la Mecque, pour les sunnites, qui représente 85% de l'islam. Les 15% restants étant les chiites, qui représentent l'Iran, qui est pourtant un allié de la Russie. Et donc c'est pour ça qu'on va comprendre que tout ça, c'est de l'énergie, et ce n'est pas des guerres, ce sont des alliances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que, que la fédération de Russie est en guerre avec Pierre, Paul ou Jacques. La fédération de Russie est une fédération mafieuse qui veut avoir un produit intérieur brut qui grimpe, pour simplement s'imposer de manière militaro-industrielle. Donc on est dans des monstres militaro-industriels pour qui les ressources humaines et les matières premières et l'énergie sont des moyens euh pour augmenter leur force militaro-industrielle. Donc on est dans un monde qui devient extrêmement dangereux. Et donc ce sont ces gens-là... Qui finance le terrorisme, mais au-delà de ça, qui à travers les médias dressent les gens les uns contre les autres. Donc il faut comprendre que nous, on a eu les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, mais qu'avant, dans les fins des années 90, en Russie, il y a eu les attentats de Moscou. Et le dernier attentat de Moscou, eh bien, euh, les deux terroristes ont été arrêtés, et malheureusement, c'était deux agents du FSB. Voilà. Et donc Anna Politkovskaya, la, la journaliste qui a été euh, assassinée, justement, elle s'occupait un petit peu de, de cette affaire. Et donc, c'était un petit peu euh, gênant pour euh, Vladimir Poutine. De même que l'affaire du Kourks, quand il a laissé un mourir tout l'équipage d'un sous-marin euh, nucléaire, eh bien, euh, c'était aussi euh, gênant pour euh, Vladimir Poutine. Et toutes les personnes gênantes, eh bien, qui qui s'en occupe. Alors c'est ça qui, qui devient euh, assez intéressant, c'est que nous, ben voilà, on, on a parlé de Robert Boulin, c'était le ministre du travail de Valérie Giscard d'Estaing, euh, donc il faut savoir que, in fine, les, bin, les bénéficiaires de de, de, la, de la magouille, que dénonçait Robert Boulin pour laquelle il s'est fait assassiner, c'était la société Fisalma, implantée au Panama, dont Jean Violet et Philippe Dewey, qui était le président de la banque suisse UBC, ainsi que l'Institut pour les œuvres de religion, IOR, qui est la Banque du Vatican. Ce sont eux, ce sont eux qui sont in fine responsables de la corruption qui a provoqué la mort de Robert Boulin et il y a euh, Jean Cosson qui est l'ancien chef de la section financière du parquet de Paris qui prétend qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie, les avions en nifleur, mais d'un détournement d'argent public organisé par Jacques Chirac pour, pour mettre en place une caisse noire électorale pour la droite française. Donc on replace en perspective choses là on oublie le grand mais on a l'impression qu'on traîne des pieds alors soit pour attendre la la, la mort de Jacques Chirac vu que ben, Charles Pasqua a, a déjà atteint le terminal des prétentieux pour essayer de reporter après l'affaire uniquement sur deux personnes en exonérant tout le reste de la classe politique et bien c'est ignoble c'est ignoble. Cela, constitu... ce, cela, pour moi, serait constitutif d'une deuxième mort pour Robert Boulin. Parce que si Robert Boulin a voulu dénoncer la corruption, c'est parce qu'il savait que la corruption est le terreau de la dictature. Et donc, désinformation, corruption, dictature. C'est comme ce qui a marqué sur le fronton. Des mairies françaises, à l'envers, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Et en fin de compte, il devrait y avoir marqué fraternité, parce qu'il n'y a pas d'égalité sans fraternité. Donc fraternité, égalité, liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. Et cette corruption, c'est la mise en œuvre de sociétés hyper inégalitaires, de sociétés népotiques, sociétés des copains, des bandits, des, des brigands, des voyous. Et donc c'est cette société que Robert Boulin dénonçait, c'est cette société que Pierre Bérégovoy voulait euh, naïvement, courageusement mais naïvement euh, traquer jusque dans les bancs de l'Assemblée Nationale. Et donc on est bien là dans une maladie endogène de la République. On ne peut pas extirper le mal et dire « la tumeur c'est Macron, extirpons Macron ». Et puis, je ne sais pas, lisons Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et tout va aller mieux. Non, non. La tumeur, c'est la République. La tumeur, c'est un système où on a recréé une classe aristocratique de privilégiés au niveau local, des notables, ou au niveau régional, ou au niveau national, qui est en contradiction avec l'origine même de la République qui était basée sur l'abolition des privilèges. Et donc on voit bien qu'on est dans, dans une descente en dictature. C'est-à-dire que même si cette dictature constitutionnelle existe de manière intrinsèque, parce que constitutionnelle depuis plus de 60 ans, aujourd'hui, on a des brigands qui ont pris la mesure de ce qu'est la Ve République et qui l'utilisent à fond. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent sans aucune modération. C'est-à-dire que là, on se, on se fait réellement non seulement insulter, traiter de cons, mais la représentation nationale, qu'ils soient sénateurs ou députés, sont même traités de cons publiquement. On dit que c'est des branleurs, c'est des cons. Donc aujourd'hui, euh, il faudrait euh, carrément destituer et mettre à bas le système et, et convoquer une assemblée constituante pour rétablir un autre système que la République. Alors pourquoi un autre système que la République Il faut comprendre que la République, originellement, ça nous vient de l'Antiquité ça nous vient de la Grèce. Et en Grèce, il y avait deux choix. La République ou la tyrannie. Et donc, la tyrannie avec un autocrate éclairé. Regardez, Diogène. Diogène, il n'a pas fini en hôpital psychiatrique. Diogène, il y a Alexandre le Grand qui est à côté de lui, et il lui dit « Pousse-toi de mon soleil ». Si Éric Pétain avait fait ça Emmanuel Macron, il ne serait pas en hôpital psychiatrique. Il aurait été tatané par terre, il serait peut-être mort euh, des suites. Donc on voit bien que la République athénienne était plus républicaine que la République française actuelle. Mais la République athénienne, les, les femmes n'avaient pas le droit de vote, les esclaves n'avaient pas le droit de vote, les étrangers n'avaient pas le droit de vote. Et nous, anarchistes, ce n'est pas le droit de vote que l'on veut, c'est le respect de toutes les minorités. Et pour ça, il faut que chacun ait la parole. Et donc la liberté d'expression, ce n'est pas instituer un système où il n'y a que les gens d'une majorité réelle ou d'une majorité artificielle, constitutionnelle et fabriquée, qui ont le droit de s'exprimer et qui disent aux autres « fermez votre petite bouche ». Parce que comme le disait si bien Pierre Dac. La démocratie, c'est cause toujours, ce que je fais aujourd'hui. Et la dictature, c'est ferme ta gueule. Et aujourd'hui, on est bien avancé dans le ferme ta gueule. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on nous présente Macron et Benalla comme étant les tumeurs à extirper. C'est faux. Ce sont juste les symptômes d'un mal. Et si Vous on... parlez de corruption. Bien sûr. Il euh, n'y en a pas qu'en France. Il les... y en a sur la planète. La corruption si est je parle de Haïti, par exemple. Alors la corruption est globale. Pourquoi est-ce qu'elle est globale Parce que sur la Terre, le, les, les euh, complexes militaro-industriels règnent. Il n'y a aucun endroit où il n'y ait pas euh, un complexe militaro-industriel, ou, ou de manière déléguée ou de manière directe, qui gère population et territoire. Donc on va, on va le voir Ramzan Kadirov, j'en ai parlé. Il est sunnite. Mais avant tout, il est tchétchène. Et donc, c'est, il, il correspond pour moi comme Omar Bongo, tu sais, par rapport au, au Gabon. Omar Bongo. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Eh bien, la deuxième guerre de Tchétchénie, qui a été déclenchée par Vladimir Poutine, qui a éliminé l'Ebed, un général, dans le seul accident mortel d'hélicoptère biturbine sur Terre, il hein, ne faut pas l'oublier. Eh bien. Il est la vitrine inter... euh, Ramzan Kadirov, il est la vitrine internationale du terrorisme de la fédération mafieuse de Russie. C'est-à-dire, c'est la journaliste Anna Politkovskaya, la militante humaniste Natalia Estemirova et l'opposant Boris Nemtsov ont été assassinés par des Tchétchènes pro-Kadyrov. Donc. Vladimir Poutine n'a rien à voir là-dedans c'est-à-dire le, le chef de la mafia il n'est pas responsable de, de ce que font ses subordonnés et donc il a mis en place comme nous nous avons mis en place beaucoup de potentats en Afrique il a mis en place un terroriste Ramzad Kadirov, qui s'occupe des opérations de, de, de nettoyage euh, au sein de la, de la Tchétchénie donc on est là dans des systèmes euh, terroristes institutionnalisés, de la même manière qu'en Arabie Saoudite, eh bien, euh, le, le, le fait que Mohamed Salman al-Saoud se soit permis dans son consulat euh, en Turquie de faire découper un journaliste en morceaux, moi, qu'est-ce qu que j'en pense eh ben, Je vais le dire tout net ce que j'en je pense. Moi, je parle de Jamal Khashoggi donc, euh, moi je tiens à saluer le courage de l'ensemble de la classe politique française face à Mohamed Salman al-Saoud, à Vladimir Poutine et à Donald Trump, Quand, dans leur position par rapport au fait qu'on a viré l'ambassadeur d'Italie. Voilà, on a viré l'ambassadeur d'Italie, par contre l'ambassadeur d'Arabie Saoudite... On lui a même pas tiré l'oreille. Hein, parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Parce qu'il que y a des. Il y a des choses qui ne se font pas, quoi. On ne peut pas, quand même, permettre à un pays euh, euh, étranger euh, avec une, une représentation effectivement populiste et fasciste, comme l'Italie, de venir s'immiscer dans les affaires de la France en, di en disant que la France n'a pas le droit de crever les yeux et de matraquer des gens qui, qui, qui, qui manifestent à juste titre. On n'a pas le droit, et donc on vire l'ambassadeur d'Italie. Par contre, quand un pays qui est une dictature ignoble et sanguinaire, qui bombarde avec les armes qu'elle nous achète le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, au mépris du droit international, Dès on découpe, on fait du carpaccio de journaliste, et eh bien là, il n'y a même pas, il n'y a rien vis-à-vis -vis de l'ambassadeur. Et donc, ce deux poids de mesures nous permet de comprendre ce qu'est la mafia qui est actuellement en place en France. Ces gens-là sont des salopards, ces gens-là sont des criminels, et il faudra qu'il y ait des gens qui s'en occupent, parce que moi je suis... Personne n'a le droit de toucher un cheveu de M. Benalla ou de M. Macron. Quand je dis « m'en occuper », c'est qu'il va falloir les, les juger. Il va falloir les juger, ces gens-là. Parce que, voyons voir, moi, je, je, je, je parle de, de l'abominable, mais, mais... Chiffre 2, on a deux auditeurs en ligne. Oui. Georges stobar qui te dit « On n'est que deux, mais on suit ». Eh bien, je les remercie, et je vais revenir sur l'accident du Falcon 50 à l'aéroport national de Vnukovo le 20 octobre 2014. Donc le 20 octobre 2014, vers 23h57, euh, eh bien, euh, nous avons Christophe de Margerie qui, qui meurt euh, dans l'accident de son Falcon. Alors lors du décollage, l'avion euh, en phase de décollage va heurter une machine de déneigement. Donc je ne vais même pas parler du comment, du pourquoi, il y a eu un procès le type qui conduisait la machine de déneigement et puis le responsable des opérations d'entretien ont été condamnés à plusieurs années de, de, de travaux forcés qu'ils n'ont jamais fait, cest ils n'ont pas exécuté leur peine, ça je ne veux pas le savoir par contre ce que je sais c'est que trois membres d'équipage, Yann Piquant Maxime Ravia et Ruslana Vervel, ainsi que bien sûr Christophe de Margerie, eh ben, ils sont morts sur le coup parce que quand un avion décolle il est, il est en plein de carburant donc autant vous dire que voilà ce pas joyeux pour ceux qui ramassent les morceaux. Voilà, donc, le 27 octobre 2014, il y a une cérémonie officielle qui est célébrée par Mgr Jérôme Beau à l'église Saint-Sulpice de Paris, en présence du Président de la République François Hollande, du Premier ministre Manuel Valls, de l'émir du Qatar et de la directrice du FMI Christine Lagarde. On voit bien, on voit bien que l'actuel gouvernement Hollande 2, de parce qu'il ne faut, il faut, faut pas se leurrer, il faut pas se leurrer. Quand, quand, quand, quand on voit le méthanier, quand on voit l'exploitation du gisement de gaz en Sibérie, quand on voit que le groupe Total va forer au large de la Guyane, quand on sait les accords du CNES avec euh, l'agence la, spatiale russe pour, pour envoyer euh, euh, depuis les c'est-à-dire de, depuis la Guyane, euh, les vaisseaux spatiaux euh, russes, eh bien, on a parfaitement compris euh, que la fédération mafieuse de Russie a plus qu'un pied sur les territoires français et je dirais même sur ses ex-colonies. Donc on participe avec des, des gouvernements criminels et mafieux à un ordre mondial criminel et mafieux. Et donc, c'est ce à quoi j'appelle les Français pour se sortir de ce cercle de violence qui va ne faire que s'accentuer. C'est-à-dire que moi, je pense que peut-être des gens comme moi seront assassinés dans les mois ou les années qui viennent si on ne bouge pas notre petit derrière. Si justement on ne communique pas, si on ne demande pas à ce que soit passé en procès, bien sûr, il faut que M. Benalla et M. Emmanuel Macron répondent. Mais, mais eux, je dirais, ce sont la face qui émerge de l'iceberg militaro-industriel actuellement, il y a des militaires français haut gradés qui obligatoirement sont corrompus par les marchands d'armes, par les marchés. On dit combat proven, ça veut dire que quand un avion, quand un char, quand un canon est utilisé sur un théâtre d'opérations militaires dans le monde, et bien lors de grands salons ignobles, comme le salon Eurosatory, et bien les ventes décollent. Donc la guerre au Yémen, ça permet à des entreprises de vendre des obus, de vendre des canons. Ça permet de vendre des hélicoptères. Et donc, est-ce que le peuple français est d'accord pour que son produit intérieur brut et sa balance commerciale soient équilibrés par le nucléaire, par des ventes d'armes Et comme le fait en toute complicité Vladimir Poutine avec Donald Trump, par le retour du commerce de l'amiante, dont, dont on connaît... Euh, les effets euh, hautement mortifères. Donc aujourd'hui, non. On n'a plus à écouter des gens qui se présentent comme des défenseurs de l'environnement, qui parlent d'un monde meilleur, qui vont rendre le monde meilleur. Non, Emmanuel Macron participe à détruire l'environnement sciemment pour du pognon. Pour lui, pour ses potes, euh, pour ses potes criminels, parce que c'est un criminel. Mais, comprenons bien, les matrioshka sont les unes dans les autres et effectivement quand on voit la matrioshka Vladimir Poutine et quand on voit la matrioshka Emmanuel Macron on voit une sacrée différence de taille donc il va falloir effectivement que la France mange des pommes de terre et des pâtes change son niveau de vie, sa manière de vivre, pour sortir de cette corruption qui va finir de tuer les dernières petites adhérences de démocratie. Je dis bien les dernières petites adhérences. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, alors qu'on a quand même l'émission 42 qui, a été, qui est passée, qui a disparu. disparu. Qui a disparu. Ben Pourquoi j'ai envie de dire un mot à ce sujet. Est-ce que tu connais le patron alors, de Facebook France. Ben Vas-y, prends. Parce qu'il est bien quand même que les gens te voient quand tu oui, parles. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu connais le, enfin le directeur général de Facebook France Non. Je... Il s'appelle Laurent Soli. Alors Laurent Soli c'est qui C'est un haut fonctionnaire et un dirigeant de l'audiovisuel français. Ah c'est le saturé. Euh, attends, excuse-moi. C'est plus tard. Plus tard, ok. Hop. Que... De l'audiovisuel français, donc il a fait partie de la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy. D'accord. Il entre à TF1, puis à Facebook France, où il devient directeur général. Voilà. C'était juste un petit aparté de l'État sur nous oui, autres. Mais de, de toute manière. De l'influence de l'État sur nous. Non, ce pas de l'influence de l'État. C'est des pratiques mafieuses, parce qu'avant, on parlait de conflit d'intérêts. Mais ce qu'a institué euh, Poutine euh, dans la Fédération mafieuse de Russie. Maintenant c'est pratiqué euh, partout. Euh, ce qu'il a inauguré avec euh, euh, les attentats de Moscou, ça a été repris par le complexe militaro-industriel américain avec les attentats du 11 septembre. Nous, on a eu, euh, Char Char on a eu Charlie Hebdo avec après Netanyahou qui est, qui est venu à Paris, certainement pour venir défendre la liberté d'expression. Hein euh, du peuple palestinien. Donc on est dans cette désinformation et cette manipulation ignoble où les responsables et les financiers du terrorisme international viennent nous donner des leçons de démocratie et viennent nous expliquer qu'ils vont combattre le terrorisme. Alors le véritable terrorisme, ce sont tous ces journalistes, ce sont tous ces journalistes respectueux d'une certaine déontologie et qui dénoncent d'abominables criminels et leurs complices parce que moi je vais vous dire il n'y a pas de dictature forte qui ne soit forte de la lâcheté de notre lâcheté une dictature ne tombe que quand des hommes courageux parlent et parlent de manière documentée et avec déontologie des raisons pour lesquelles ce sont des dictatures et aujourd'hui voir que le territoire auquel j'appartiens et que le, les territoires auxquels appartiennent les peuples russes sont complices de la destruction de l'Arctique et de la Sibérie, et donc complices de l'augmentation du dérèglement climatique, et qu'ici on nous verse des larmes sur les réfugiés climatiques, les océans montent, alors oui, des gens sont obligés de fuir leur territoire, mais qui nous parle des immeubles qui s'effondrent dans l'Oural parce que, parce que le permafrost dégèle. tu sais ce qu'ils font là-bas Eh bien, on consomme de l'énergie pour refroidir le sol sous les immeubles, pour éviter qu'il s'effondre. C'est complètement du délire. C'est la même chose qu'à Fukushima, ce, ce projet de refroidir pour éviter que le corium pénètre plus pour refondre. Ces gens-là sont des fous dangereux qui nous entraînent à la mort et qui sont en train de détruire la biosphère terrestre. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de marcher pour le climat. Si on ne marche pas, pour empêcher les transnationales de détruire la biosphère terrestre, pour empêcher le lobby nucléaire de nous imposer de nouveaux réacteurs, pour empêcher le lobby nucléaire de conditionner la fermeture de vieux réacteurs de même technologie que Fukushima à l'ouverture de leur nouvelle saloperie qu'ils appellent EPR. Voilà. Et donc, nous ne devons plus participer à ces mascarades de bureaucratie. Donc, le 26 mai 2019, il sera vital de boycotter ce qui est organisé par les oligarchies européennes, l'imposition de ce que Bukowski lui-même, qui a subi en étant dans dans l'URSS, et la nouvelle URSS de l'Ouest, l'Union Européenne, qui n'est pas l'Europe. Français, Françaises, et résidents des territoires français, Avec papier, sans papier, il est urgent de défendre notre liberté d'expression, car il s'agit de notre liberté tout court et de nos vies. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci Roger. Merci Marc. À la semaine prochaine. <rire>